amis jardiniers chers abonnés bonjour alors je suis vraiment euh, ravi de vous retrouver euh, après euh, après euh, une période assez longue euh, d'absence euh, ça s'explique assez assez facilement on a vraiment euh, beaucoup beaucoup souffert de la sécheresse euh, ici Alors, de, de la sécheresse et de la chaleur alors il s'est passé deux phénomènes différents la sécheresse, bon ben, voilà tout, on avait un peu d'eau, euh, on a une cuve de, de 1000 litres là qu'on a, qu a essayé d'utiliser euh, de manière la plus économique possible, la plus raisonnée possible. Finalement on en est assez rapidement venu à bout quand même et les végétaux ont commencé vraiment à avoir soif. Ça, ça a été compliqué. Euh, mais physiologiquement les, les plantes sont programmées aussi pour évoluer correctement dans, dans une fourchette hein, de température euh, donnée. En fonction des espèces c'est différent bien entendu et euh, là pour le coup il euh, y a eu 48 heures à peu près, de, de, un pic de température sur 48 heures et on a vraiment euh, constaté des dégâts très importants en particulier sur les haricots euh, et sur les tomates qui ont tout simplement stoppé leur croissance alors la, la variété par exemple cœur d'Albenga, est, est une variété indéterminée donc, euh, qui est supposé euh, continuer de croître toute la saison et effectivement les autres années on est amené à, à la suspendre un peu à l'attacher dans, dans, le, dans le tunnel dans la serre et là euh, cette année euh, à, à partir de, de ce moment là de ce pic de température et eh bien on a été euh, on s'est retrouvé avec des plantes de tomates dont les fleurs avortaient on a eu beaucoup beaucoup moins de tomates et ça n'était pas une question d'eau hein, je vous le précise les oya qu'on qu utilise pour irriguer euh, ont vraiment joué leur rôle comme d'habitude hein. donc ce n'était pas une question de, de flotte hein, c'était vraiment une température excessive quoi alors ça, ça s'est vraiment euh, manifesté de manière très importante sur l'ensemble du jardin et bon j'ai été assez dégoûté je suis j'ai beaucoup moins fréquenté mon jardin, il faut le dire, sur sur ces dernières semaines. Là, C'était c'était un peu compliqué, j'ai un, un peu pris un choc hein, finalement, et voilà, Bon, euh, il faut se relever et puis euh, repartir. Hein. Euh, là j'en suis à, à me projeter déjà sur la, la prochaine saison, hein. voir un peu comment euh, on va essayer de gérer gérer la prochaine saison avec les, les améliorations par rapport à des choses qu'on a pu constater cette année, comme on le fait chaque année finalement. Hein. Voilà. Alors, euh, c'est pas un bulletin de santé évidemment, mais je vous explique vite fait pour ne pas avoir à le faire sur les commentaires. Euh, vous savez que je m'attache à répondre à peu près à chaque commentaire. Et euh, euh, voilà, euh, avec une seule main, c'est compliqué pour moi. Donc euh, bon, j'ai juste subi une intervention sur mon épaule euh, au niveau de, du, du tendon qui est relié au biceps en particulier. Euh, euh, il y a quelques jours à peine hein. donc euh, voilà c'est un peu compliqué pour moi je vais être immobilisé comme ça pendant un mois heureusement j'ai mon amoureuse qui va suppléer un petit peu euh, aux tâches pressantes euh, du jardin et puis qui va du coup contribuer aussi euh, pas mal à cette vidéo euh, puisqu'on est vraiment dans la période euh, sur laquelle euh, je tenais à vous parler d'une plante dont on a fait la connaissance euh, l'année dernière euh, il s'agit donc de l'ail éléphant, où on, on parle également d'ail d'orient. Et cette plante, on l'a rencontrée par hasard sur euh, la fête de la tomate à, à Verskerk. Et alors, on a acheté cinq petits euh, cailloux alors je dis bien hein, les cailleux donc le, le bulbe il est constitué de cailleux si je ne me trompe pas c'est bien ça hein. donc on a acheté 5 petits cailleux alors c'était vendu à 1 euro pièce ça peut paraître euh, assez cher néanmoins euh, effectivement euh, cette taille porte bien son nom puisqu'on obtient des alors, voilà je vais vous montrer je crois que ça vaut mieux voilà on obtient des... de l'ail de cette taille là hein, c'est énorme hein, de, de l'ail vraiment géant effectivement et euh, on a pris la décision cette année, donc sur ces 5 euh, cailloux plantés, de récolter les gousses en entier, euh, de les subdiviser à nouveau en cailloux et puis de, de les replanter. On va, bref, on ne va pas en consommer cette année. Quoi. Hein, la, la première fournée était destinée simplement à la multiplication. Alors, à part sa taille, qu'est-ce qui caractérise ce, cette taille assez particulier. Ben d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'on est plus proche finalement du poireau perpétuel hein, sur le plan botanique que de l'ail à proprement parler l'ail qu'on connaît euh, habituellement euh, c'est aussi un ail qui va être beaucoup plus doux, hein, on va avoir euh, en fait une saveur euh, un peu partagée entre l'ail et, et, et l'oignon euh, dans une moindre partie mais on va on va un peu légèrement tirer vers l'oignon donc c'est un, un ail assez particulier assez subtil en fin de compte euh, et qui peut peut-être présenter euh, une petite difficulté en termes de conservation mais dans des très bonnes conditions on va le garder quand même une dizaine de mois donc euh, ça reste quand même une plante euh, extrêmement intéressante hein. c'est une niche un peu confidentielle c'est pour ça que je vous, je vous le présente hein. c'est une plante qui a priori n'est pas très très connue euh, et qui nous, nous a bien séduit quoi donc voilà on va donc on est ici en en automne hein, on est au mois de septembre et donc on va euh, s'attacher à les, les remettre en terre comme on l'avait fait l'année dernière avec le avec nos cinq premiers cailleux hein, c'est tout à fait le moment pour le faire et ce qui est aussi intéressant pour nous hein, euh, euh, ce qui nous motive à choisir cet ail là plutôt que l'ail traditionnel euh, enfin auquel on ne va pas renoncer par ailleurs hein, mais c'est bien aussi de cultiver celui ci euh, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu'on s'est beaucoup employé à enrichir notre sol correctement, à le, à le rendre, euh, disons, fertile, euh, et à travers, euh, à travers toute la vie du sol. Hein, C'est l'axe qu'on a choisi pour euh, essayer d'améliorer la fertilité de notre terrain, et donc il est particulièrement humifère aujourd'hui. Et cet ail-là, euh, contrairement à l'ail qu'on va cultiver peut-être traditionnellement dans des sols plus argileux et puis un peu plus pauvre, cette taille là euh, nécessite vraiment un sol je dirais assez frais, meuble et humifère. Donc c'est tout à fait convenable. Euh, c'est vraiment euh, parfaitement adapté disons au sol qu'on va trouver en place aujourd'hui dans nos parcelles. Voilà donc là Séverine est en train de voilà d'isoler. De Vous voyez un peu la taille d'un cailleux, hein, c'est énorme. Hein. Euh, un peu plus petit pour celui-ci, mais bon, c'est quand même déjà euh, assez important. Donc voilà, on en a pour implanter comme ça l'année dernière. On récupère euh, une, deux, trois, quatre, cinq. On en récupère cinq, d'accord euh, Il peut arriver que euh, lorsque vous plantez un caillou comme celui-ci, au lieu de donner ce qu'on va appeler une gousse, donc constituée de plusieurs cailloux, ça vous forme un gros bulbe. Euh, unique dans ce cas là il suffit de le laisser en terre et l'année suivante euh, normalement hein, il devrait évoluer vers une gousse euh, effectivement constituée de plusieurs cailleux donc euh, pas de panique hein, c'est pas très grave et alors on va également retrouver euh, en décortiquant comme ça les, les gousses des petits bulbilles comme ça qui eux aussi peuvent être replantés Hein, le, le, la plante, euh, voilà, on en voit très, très bien, Serine, ouais, Voilà, On en voit un ici. Donc, la plante produit également ce genre de petits bulbilles qui peuvent être également replantés, qui vont d'abord évoluer vers un, un bulbe, encore une fois, unique et pas très gros, qu'il faudra laisser en terre. Et puis, on, on pourra obtenir de nouveau des grosses mousses par la suite. Quoi. Voilà, on voit là un. Très bien. Alors on va pas tirer de conclusion hâtive, euh, néanmoins c'est vrai que sur cette ail là en particulier par rapport à l'ail classique qu'on a cultivé euh, juste à côté en, en proximité hein, euh, bien que la plante soit réputée euh, sensible hein, à, à la rouille, comme enfin euh, voilà comme d'autres aliacées, hein, on n'a pas. Enfin là c'est une, une d'acé d'ailleurs. On n'a pas euh, constaté de rouille hein, sur. Euh, on n'a pas été attaqué par la rouille sur cette ail là quoi. Ouais. Encore une fois, on ne va pas en tirer trop de conclusions, mais voilà, on a pu observer ça. Hein. Tiens ici. Euh... Moi, il est pour... il est... Ah, il est pas bon lui. On est ah, ouais. Bon, on est sûr de le planter quand même. On verra. Voilà. C'est tout, ouais, ouais, tout. Bon, voilà ce que ça nous donne. Et donc, eh bien, on va procéder. Enfin, on. <rire> tu vas procéder à la plantation, hein. donc 5 cm de profondeur environ, 15 cm d'espacement. Et dans notre cas particulier, aujourd'hui, on va quand même euh, poser là derrière un arrosoir, euh, non pas pour euh, provoquer le départ de, de la plante, hein, le, la mise en végétation, c'est simplement pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de poche d'air et que la terre soit bien au contact des bulbes. Hein. Voilà. Allez, c'est parti voilà donc un petit arrosage comme je le disais tout à l'heure pour assurer la bonne cohésion entre les bulbes et le sol environnant et on peut voir sur la gauche voilà de la zone arrosée on peut voir un peu de foin qui va être donc euh, redisposé au dessus en paillage voilà donc euh, c'est terminé pour cette plantation alors une vidéo un peu un peu brève euh, qui nous permet de maintenir quand même la connexion avec le jardin suite au déboire euh, connue cette année euh, et puis vraiment encore une fois c'est une plante qu'on a jugé intéressante et euh, voilà je voulais partager ça avec vous tout simplement c'est tout pour aujourd'hui oui. hein, on va encore récolter quelques graines de salsifis par exemple on a quelques tomates quand même euh, c'est encore une fois très maigre mais il y en a encore quelques unes et puis les murs oui. les murs sans épines qui commencent à, à bien produire aussi on va récolter tout ça et puis on se donne rendez-vous et euh, eh bien pour la prochaine vidéo au potager qui dit non. Ciao ciao, merci de nous avoir suivis. Au revoir. <rire>